Lolao, le scientifique dit euh, qu'il qu n'y a personne dans le ciel, évidemment, hum, mais, comment dire, parfois, on espère un miracle. Si vous existez, est-ce possible de cocher « j'aime votre vidéo » alors que vous n'avez même pas Internet <rire> Mais mais si le miracle a lieu sur, sur YouTube, par exemple, alors hmm, je vais finir par croire que vous, vous me voyez. Chapeau.